Oh mais laisse-moi, laisse-moi oh. Allez vite vite vite l'école L'école vite Lily Lily li. Oh mais tu m'énerves toi C'est bon on a le temps tranquille Désolée désolée mais on va être en retard Lily Allez va préparer à manger Il est l'heure, hein, allez oui. Bon allez hop dépêche-toi là Tout ce que tu voudras Elle veut que j'aille à l'école mais ça va pas se passer comme ça J'ai une idée <rire> Vite vite vite il reste 5 minutes Il Faut que je prépare son goûter Allez tu te dépêches Je non, mais oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais les cheveux, Lily Rose, qu'est-ce que t'as fait? Ah, encore plus. Mais je joue plus avec ça! Bien, bien fait, bien fait, bien fait! Ah, J'ai vu Lily Rose, elle a fait des trucs horribles, elle voulait me couper les cheveux! Ouais, enfin, elle a réussi, mais bon, <rire> comment je vais faire? Ah, mais qu'est-ce que t'as sur la tête? Ah oui, ouais, mets une casquette là, c'est trop bizarre! Arrête de te, te moquer de moi, elle a fait n'importe quoi, elle m'a coupé les cheveux aussi! J'ai plus de cheveux Esteban J'ai une idée Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des couches On va prendre des tétines On va se déguiser en bébé Et comme ça elle pourra plus rien nous demander On va faire les bébés toute la journée En bébé Une super idée Mais si elle voit qu'on la prank Elle va nous crier dessus encore plus Et en plus faut l'accompagner à l'école Ah non mais j'arrive pas à mettre la couche là On fait comment Super A <tousse> la couche, à la couche, à la couche <rire> bébé, bébé, clara bébé Bébé, bébé Mais qu'est-ce qu'ils font J'entends encore du bruit Ils sont pas censés me préparer à manger Mais, mais qu'est-ce que vous faites <rire> <rire> Mais, vous êtes totalement fou <rire> <rire> Mais arrêtez, mais arrêtez C'est ça, vous voulez jouer au bébé Et bah ben vous allez voir Maman Lily Rose va bien s'occuper de vous et de la bonne pâtée pour chat Je pense qu'on l'a eu, maintenant on peut faire ce qu'on veut On s'est débarrassé d'elle mmh, mmh, mmh. Oui c'est clair, par contre j'espère qu'elle va pas nous capter Sinon on est foutu. Je vais leur faire croire que c'est de la nourriture pour bébé Mais en vrai c'est de la gourmet pour chat Oh mais c'est dégueu Allez, une cuillère pour papa Une cuillère pour maman Et une cuillère pour l'appétit mmh, Ça pue bien comme il faut On y a, on faim. A, faim. On on faim. a faim On y a faim On y a faim oh On y a faim Très bon pour la santé mmh, mmh. Allez mange mmh, mmh. Euh, Mais Lily Rose Qu'est-ce que c'est ça Oh mais c'est de la bonne pâtie pour bébé Pour bien grandir mmh, mmh. Mmh, Bougez bien tu lui as fait là Hey, ciao amigos, je vous ai bien pranké hein Ouh là là, je reviendrai plus jamais ici, c'était trop bizarre On dirait de la pâtée pour chat Bon Esteban, faut partir de cette maison de fou Faut aller prendre l'air et prendre le chien Et j'espère qu'elle nous suivra pas Oui, oui, il faut partir d'ici Je veux plus avoir affaire à Lily Rose Il faut la laisser à ma mère Je veux plus la voir, je veux plus la voir, je veux plus la voir Allez viens Betty, on va aller se promener, t'inquiète pas On va pas te laisser avec Lily Rose Allez, viens Attention Clara Clara, attention Je l'ai vu là, elle arrive Elle est à l'étage, elle est en train de nous chercher Je sais pas ce qu'elle veut faire mais il faut vite partir Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi Vous êtes où, vous êtes où Ils sont partis, faut que je parte à l'heureuse Allez maintenant on est tranquille, faut pas qu'elle nous trouve, on va aller se cacher dans un petit coin tranquillou. Là c'est bon, il y a un petit coin, on va pouvoir y aller et passer l'après-midi tranquillement. Il me reste plus qu'à les trouver et après je vais faire la petite expérience des familles Allez vite vite vite, je veux que je me dépêche, il faut que je les trouve Betty vite, oui, viens vite, vite vite, vite viens te cacher C'est vrai que ce coin est très agréable, allons-y, allons-y Allez vite vite vite vite, vite! faut pas qu'ils me voient en plus Je crois qu'ils se sont cachés dans le petit coin là-bas Du coup pour les réveiller on va faire cette petite expérience Comme ça ils seront obligés de rentrer avec moi Allez hop, on ouvre le coca, bon déjà euh... ok Oh non, il y a plein de bulles déjà en tasse, comme ça, ça va faire une petite réaction super chouette. Oh, oh ça marche trop bien! Oh, trop cool, j'adore, j'adore, j'ai lead Oh, regardez le coca, comment il est! Attends, Clara, qu'est-ce que je vois là-bas? Attends, elle est pas en train de faire un truc là Ah oh, mais c'est trop bizarre, on dirait qu'elle joue avec du coca et des mentos. Oh non, je sais ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire une petite expérience, mais bon, de toute façon, elle est pas grave. C'est juste un petit truc pour rigoler. Et par contre, c'est si les parents voient ça. Euh... Ah non, faut pas que les parents y voient ça. Là. Elle est en train de gaspiller du coca. Faut vite qu'on aille la voir, allez. Oui. Même si elle fait ça pour attirer notre attention. Lily Rose, Lily Rose. <rire> Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Qu -ce non, non, qu'est-ce que t'as <surgent> fait? Non, mais c'était quoi ça, Lily Rose? Mais Lily Rose, <rires> <rire> <rires> <rires> je vous ai bien eu je vous ai récupéré. Allez hop, à la maison. Allez vite, on va rentrer. Allez vite, venez là. Là, je suis vraiment pas contente de toi. T'as vraiment fait n'importe quoi. Je sais pas ce qu'on va devoir faire. Hein. Bon, on va juste devoir rentrer à la maison et faire comme si nous rien n'était. Alors là, les amis, j'ai une nouvelle idée de prank Je vais me venger et je vais mettre de la sauce piquante dans de l'eau. Ça va être trop bien. Sa boisson préférée, et eh ben je vais la mettre Ça va être trop drôle, allez on met ça bon C'est un peu orange huileux mais C'est la même couleur que sa boisson préférée Ça va être trop bien, moi bon, allez faut que j'aille voir Lirose Faut pas que je la laisse toute seule dans ma chambre Qu'est-ce que tu fais Lirose Pour te pardonner je t'ai préparé ta boisson préférée Oh merci oui, C'est la boisson préférée que j'adore oh, C'est vrai que j'adore Oh, oh, je sais pas quoi faire Oh, oh. oh la sauce pique quand elle sort de ma bouche Je sais ce que je vais faire pour me venger d'elle J'ai acheté des bonbons gourmis œufs pourris, chaussettes puantes Je vais lui faire goûter, elle va croire qu'ils sont bons mais non Lily Rose regarde j'ai des nouveaux bonbons pour toi Oh trop t'es la meilleure Je Écoutez. sais Ça pue un petit peu mais ça a l'air d'être bon J'aime tout ce qui pue de façon <rire> Alors là c'est goût fraise, goût framboise Goût citron, goût euh, cacao D'accord, on va goûter ça Je vais prendre le goût fraise ouais. <rire> Ah, On est trop copines Bon allez j'ai goûté J'ai qu'est-ce que tu m'as fait <rire> C'était des petits moments farcés à trappe Ah, elle m'a bien eu, je vais préparer un dernier gros prank Clara, viens, on va jouer à un jeu Allez viens, dépêche-toi là, j'ai pas que ça à faire Clara <rire> Bon, qu'est-ce qu'il y a encore Je vais pas encore me laisser avoir par tes petites blagues J'ai une idée de jeu, on va jouer à cache-cache, ça va être trop drôle Bon, moi je compte et toi tu te caches Bon, ok, mais que deux parties hein. Allez vite, je vais me cacher là elle va jamais me trouver C'est super, elle va jamais me trouver, c'est trop génial Bon allez, casse-toi bien par contre, hein. Je vais attendre qu'elle se cache, je vais compter euh, 30 secondes, et je vais jamais la chercher, comme ça elle va, elle va être des heures et des heures dans sa cachette. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 30, 40... J'arrive Je suis là Ouh là là, je te cherche Ouh, tu es bien cachée Ah oh, mais ça commence à faire longtemps là, elle exagère quand même Comme ça, je vais pouvoir prendre tout ce qu'il y a dans sa chambre Bon allez je vais sortir là parce que ça fait au moins deux heures là Ah oh, il y a plein de choses qui me plaisent ici oh, Ça ça c'est un casque téléphone C'est trop rigolo Oh bah du PQ, on est en panne de PQ d'ailleurs Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre Ah oh, trop bien du maquillage, Ça je suis fan Ah oh, trop cool, je vais mettre un peu de glace d'ailleurs Ah oh, trop bien ça brille <rire> Maintenant je suis tranquille pendant qu'elle se cache En plus elle a oublié son téléphone du coup bah Je l'ai pris, attends j'entends quelqu'un là Mais Lily Rose mais pourquoi tu m'as pas trouvé là Haha <rire> Je t'ai bien eu Oh non j'en ai vraiment marre de toutes tes blagues, de tous tes petits... tes petits pranks Allez laisse moi tranquille, je te demande plus rien, ne me regarde même plus, j'en ai marre <rire> J'adore, j'adore, j'adore Oh Clara, viens Oh, viens ici Oh Oh Clara, je t'aime bien, désolée Non C'est fini Je ne pourrai plus jamais te faire confiance Eh bah Tant pis Qu'est-ce que vous faites Rien Laisse-nous tomber. Donc voilà, donc on espère que cette Je vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas, à, pas à, à liker, à commenter, à vous abonner. Bah, bye. bye Bye Non, mon frère. <Non. rire> attends, pense que c'est vraiment les, jeux, les trucs tu te dit en vrai, quoi.